Bon, je vais travailler. Fais pas trop de bruit, Anna d'or encore. Tu T'appelles ça travailler? Sois pas jaloux, ta femme est la meilleure poursuiveuse de tout le continent. Hmm. attention. Dans la Gazette, ils ce que tu sais qui a envoyé des gens jusqu'ici. C'est toi qui devrais faire attention au mange-marde, chéri. Mes parents ne sont pas moldus. Hmm. Eh, hey, j'ai pas droit à un bec? Pas de bec pour les jaloux. On verra ce soir. Imaginez la saga de votre enfance. dans un tout autre genre. Préparez-vous à découvrir un film d'horreur si effrayant il vous fera perdre vos cheveux comme Voldemort. Eric, qu'est-ce qui t'en fait Bonjour. Qui êtes vous Appréciez la musique magique qui sauve. À la dernière minute, un film maudit par Adobe. Comme dans tout bon trailer, admirez les meilleurs plans du film, montez de façon à rendre l'histoire beaucoup plus excitante qu'elle ne l'est en réalité. Horror Potter, un film dont la séquence la plus horrifique s'est déroulée dans la salle de montage. À venir sur les internets, un jour, peut-être.